Et on reste en Égypte où on retrouve la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben que l'on devrait voir apparaître à l'écran. Leïla Ben bonsoir. Alors quels sont aujourd'hui les objectifs fixés par les commissions climat africaines Bonsoir Ihsan Belbel. Alors nous avons eu également aujourd'hui l'immense honneur de recevoir son atteste royale la princesse Lalahsna euh, comme vous l'avez mentionné, présidente de la fondation Mohamed VI pour la, pour la protection de l'environnement et ambassadrice de bonne volonté de ces trois commissions de la commission euh, climat du bassin du Congo alors je voudrais juste rappeler que les trois commissions africaines euh, du climat euh, de, pour la région du Sahel, euh, les états insulaires et le bassin du Congo avaient été créées à l'initiative de sa majesté le roi Mohamed VI que à la COP22 à Marrakech et témoigne réellement de la volonté des États euh, africains à se mettre ensemble et à travailler ensemble, parce qu'ensemble nous, nous travaillons mieux, euh, pour régler les problèmes euh, de changement climatique avec les spécificités africaines. Alors bien sûr, le, la réunion d'aujourd'hui, le, le side-event de haut niveau euh, auquel sa, son intérêt royal, la lasna nous avons eu l'honneur de l'avoir à ce side-event, euh, s'est surtout, surtout concentré sur l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo et à regarder la gouvernance, s'est penché sur la gouvernance du fonds euh, de ce, de, ce, de ce bassin. Alors, aujourd'hui, nous sommes, les trois commissions sont concentrées non seulement sur la levée des financements pour, pour les projets euh, qui permettront l'adaptation euh, de ces, de ces, de, du continent africain, mais surtout, surtout, mettre en face de ces financements un pipeline de projets qui permettra plus facilement et plus aisément leur financement. Alors, puisqu'on parle du continent, la COP 27 est la deuxième COP à se tenir en terre africaine, quels sont les enjeux pour notre continent. Alors merci beaucoup pour cette question. Les, les enjeux pour le continent africain sont multiples. Alors que vous le savez très bien, l'Afrique est le continent qui, l a, qui a contribué le moins euh, au, au changement climatique. Mais c'est le continent qui subit de plein fouet euh, les conséquences du changement climatique. Vous l'avez vu avec les nombreuses sécheresses que nous avons eues euh, dans toutes les parties du continent. Et euh, aussi l'impact de, de, du, du dérèglement climatique sur euh, la préservation des écosystèmes. Et même parfois sur des projets... Euh, d'énergie renouvelable par exemple qui euh, sont supposés justement euh, régler le problème euh, pallier au problème du changement climatique donc au niveau des enjeux je pense que l'Afrique a, a énormément d'enjeux à, à, à régler, je n'en citerai que trois euh, le premier enjeu c'est bien entendu il faudrait que la communauté internationale inscrive dans l'agenda de la conférence les spécificités des défis de l'Afrique ensuite euh, la COP doit faire ressortir une, une décision claire il y a un consensus général là-dessus sur la, le financement de l'adaptation et permettre d'envoyer de, de, de, de, plus de fonds vers, vers, vers les projets purement d'adaptation versus les projets d'atténuation. Et enfin, il est très important, en ce qui a trait à la, à la, au financement de la transition énergétique juste, dans un continent qui, je vous le rappelle, est où il y a plus de 600 millions d'habitants qui n'ont pas, à, à, à pas accès à de l'énergie et plus d'un milliard qui n'ont pas accès à de l'énergie énergie euh, bas carbone et abordable. Alors cette COP, c'est bien évidemment un espace de partage et d'échange. Si on devait parler des politiques et des stratégies mises en place par le Royaume, est-ce qu'on peut dire que le Maroc fait figure de pionnier à l'échelle continentale en matière de promotion des énergies renouvelables Alors, euh, bien entendu, nous avons le Maroc, euh, grâce à la vision éclairée de sa majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis la stratégie énergétique de 2009, avait considéré euh, l'essor des énergies renouvelables comme un pilier de la transition énergétique marocaine. Alors, bien entendu, nous avons, quelques, comme je dis toujours, quelques années d'avance euh, par rapport à des pays qui ont un potentiel renouvelable solaire ou éolien similaire au Maroc. Nous avons également tout ce qu'il faut pour pouvoir instaurer une gouvernance claire qui nous permette de capter les opportunités non seulement en termes de financement mais également en termes de décarbonation de l'industrie et les projets d'hydrogène et d'ammoniac vert mais surtout je pense que cette COP a été également l'occasion de, de rappeler le leadership du Maroc avec une forte participation de la délégation marocaine. Je rappellerai euh, à juste titre euh, le, la, la, la représentation de sa majesté le roi Mohamed VI au sommet des Chef d'État pendant les premiers jours de cette de cette COP par son Altesse Royale le prince Moulay Rachid et euh, deux gros grands événements de haut niveau euh, le premier étant euh, la l'initiative verte Moyen-Orient euh, appelée par le royaume d'Arabie Saoudite et la République d'Égypte avec la présidence effective de son Altesse Royale le prince héritier Mohamed bin Salman et le président de la République d'Égypte Monsieur Abdel Fattah Sissi et puis le deuxième grand événement euh, c'était la la commission haute, euh, présidée par les chefs d'État africains, sur justement les trois commissions de financement climat. Leïla Benelli, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, merci pour tous ces éléments. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions malgré euh, votre agenda extrêmement euh, chargé.